Vous allez bien Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis Olga Mbani, votre homme de business, YouTube. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, euh, aujourd'hui je vais vous parler et, des cartes virtuelles. Euh, Mastercard, Visa Card, que vous pouvez créer euh, sur internet et vous pourrez plus tard les utiliser pour faire vos achats en ligne. Vous pouvez les utiliser euh, pour euh, lier euh, faire vérifier votre compte euh, Paypal. Donc ça marche très bien, j'en ai. Donc, euh, je vais commencer par vous présenter euh, Kikash. Avec Kikash, vous créez une Mastercard virtuelle qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire vos achats en ligne sans problème, acheter des applications sur Play Store et tout. Moi, je l'ai fait, ça marche très bien. Euh, voilà. Euh, alors, si vous n'avez pas encore un compte sur Kikash, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur Créer un compte. Tout simplement, vous, aurez, vous trouverez, n'est-ce pas, le lien... Vous trouverez le lien en description de la vidéo, comme ceci, ou alors vous trouvez le lien en commentaire, tout simplement. Là, le premier commentaire, vous allez trouver le lien de qui de, de cache pour, pour pouvoir vous créer un compte, tout simplement. Donc, euh, pour créer un compte, euh, c'est tout simple. Vous allez euh, renseigner votre adresse email. Vous allez renseigner un mot de passe, euh, n'oubliez pas une lettre majuscule euh, avec au moins un chiffre et tout, pour que ce soit sécurisé. Vous, vous, renseignez, votre nom, vous renseignez votre nom, vous renseignez votre prénom, par exemple, l'année de naissance, euh, le genre, est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme, euh, votre numéro de téléphone sans le plus. Donc juste l'indicatif du pays. Vous voyez, ça met plus tout seul. Hein, C'est moi qui ai mis le plus. Moi, j'ai mis 237. Voilà. Sans l'indicatif. Vous voyez, vous mettez juste le, le numéro sans le plus. Donc l'indicatif du pays. Si vous êtes au Cameroun, mettez 237. Si vous êtes au Gabon, vous, voyez, vous pouvez mettre 241. Ou tout simplement, vous venez là, vous choisissez votre pays aussi après. Et ensuite le numéro. Donc, dès que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur « Créer euh, compte ». Voilà. Et vous avez rempli le formulaire, vous, criez, vous cliquez sur « Créer compte ». Lorsque vous avez déjà fini de créer votre compte, alors on va se connecter. Vous avez la possibilité de télécharger l'application euh, web, l'application mobile, autant pour moi. Euh, moi, je vais continuer sur l'application web. Voilà. Je vais continuer là. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais me connecter. Voilà. Connexion. Oui. Donc, à chaque fois, si vous voulez continuer sur l'application web, toujours cliquez sur « Continuer sur l'app web ». Donc, vous voyez là. Là, c'est... Mon compte qui cache alors comment utiliser qui cache c'est simple à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser qui cache vous deviez charger votre carte vous voyez là j'ai deux cartes de 10 euros ça c'est une fiction les cartes que j'ai eu à charger et à utiliser voilà vous voyez sur ma carte quand vous voulez voir le sol de votre carte voilà vous l'avez donc euh, voilà ne vous inquiétez pas je vais effacer tout ceci voilà, parce que vous n'avez pas le droit de voir ça. Donc, voilà, vous avez euh, le numéro de la carte. Vous avez là le numéro de votre carte. N'est-ce pas Vous avez là le numéro de votre carte. Et les trois chiffres euh, CCV, vous les avez aussi. Donc, voilà, pour charger une carte. Là, vous voyez, je n'ai que qu'un euro qui me reste sur ma carte. Donc, quand vous voulez charger la carte, vous venez tout simplement sur « charger » ma carte voilà vous venez surcharger charger ma carte et vous simulez, vous pouvez faire une simulation voilà, le seul inconvénient de qui cache vraiment c'est un inconvénient majeur le seul inconvénient majeur de qui cache ce sont les frais les frais qui sont vraiment élevés, je prends un exemple si on veut charger 10 euros donc, je vais appeler ma carte de test vu que vraiment, je vais pas la charger. Donc, pour charger 10 euros, euh, vous voyez que les frais pour charger, c'est-à-dire vous voulez charger 6500, 10 euros, les frais pour charger 10 euros, c'est 2100 francs. C'est-à-dire même si je veux envoyer l'argent par Western Union, pour 10 000 francs, ça me coûtera pas 2100 francs. Donc, vous voyez, c'est assez cher. Vous pouvez charger par Orange Money ou MTN Money en fonction de l'opérateur du pays où vous vous trouvez. Voilà. Vous vous pouvez charger. Donc, vous voyez, le total à payer, c'est 8600 pour charger une part de 10 euros. Donc, si vous voulez payer, vous cliquez tout simplement sur payer. Donc, vous voyez ici les cartes qui Vous pouvez bien les utiliser pour faire vos publicités, pour les achats sur AliExpress, Alibaba et tout ce qui va avec. Donc, voilà. C'est assez intéressant comme euh, carte virtuelle. Comme je vous l'ai dit, moi-même, je l'ai utilisé. Son seul inconvénient, c'est vraiment les coûts, les frais de recharge qui sont coûteux. Avec cache aussi, vous avez la possibilité de faire... Euh, du parrainage c'est à dire si vous avez quelqu'un qui est intéressé à qui vous pouvez juste lui donner votre lien de parrainage euh, la personne va s'inscrire et qui vous versera des petites commissions de temps à autre euh, d'avoir pour avoir recommandé la plateforme vous voyez total de vos gains si vos fioles inscrits ou en attente achètent, vous gagnez 5 euros Donc c'est un peu ça euh, voilà j'espère que la vidéo elle vous a intéressé et que vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires ça c'était le premier site qui cache maintenant je vous présente le deuxième site euh, Pékin. Pekin euh, ici vous devez utiliser l'application euh, pour créer un compte vous allez utiliser une application mobile que vous allez télécharger sur play store je vais aussi euh, vous laisser le code voilà vous allez télécharger je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser Pekin. donc j'espère que vous avez euh, aimé la vidéo Surtout, n'hésitez pas à la partager. Surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve très prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Euh, je reste disponible. Donc, on se dit à très bientôt pour euh, une future, euh, une prochaine vidéo. Donc, si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Alors très prochainement, je vais simplement vous montrer comment vous allez lire votre carte qui cache à votre compte Paypal pour vérifier votre compte Paypal. A très bientôt.